Bienvenue sur la chaîne de geek &PS. comme d'habitude, avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog, et tous les détails de ce test seront sur le blog. Donc je vais vous parler d'une plaque que je n'ai malheureusement plus, je l'ai rendue à mon neveu qui nous a bien dépanné, merci mon neveu. La plaque c'est une Amaz Chef, euh, comme vous le voyez à l'écran, et Amaz Chef ça n'a rien à voir avec Amazon, c'est une marque chinoise, et d'ailleurs ils ont un petit, euh, un petit site web. Ils ont un petit site web, soit en anglais, soit en allemand, parce que lorsque vous allez euh, sur l'Europe, c'est en allemand. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Donc, la plaque en question, vous euh, voyez, elle est affichée jusqu'à 2000 watts. Elle possède quelques boutons, donc un timer, un lock, un, un, un verrou, euh, pour faire monter ou descendre la température, pour euh, l'allumer, évidemment, Et pour deux affichages, alors il y a deux affichages, soit la température, soit en watts. Euh, franchement, euh, nous on s'est plutôt habitué à utiliser la version Watt, parce que les températures ça veut rien dire. C'est-à-dire on passe par exemple de 80 à 120, il n'y a pas 100 degrés. Donc à 80 vous n'arriverez pas à faire bouillir et à 120 vous allez faire bouillir ou brûler. Donc franchement, peut-être prenez l'habitude d'utiliser des watts. Et d'ailleurs, je vais vous parler un watt. Donc en pratique, lorsque tu veux faire bouillir de l'eau euh, rapidement, bah, tu vas passer à 1800 watts, voire 2000, mais à 2000, franchement, ça fait du bruit. Hein. Donc euh, 1800, c'est pas mal et ça boue très vite, ça chauffe très vite. Les casseroles euh, la plus grande qu'on utilisée c'était euh, du 28 cm. Ah, franchement, ça sert à rien parce qu'en en fait, euh, ça chauffe au milieu et pas du tout sur les côtés. Donc Je pense que la casserole maximum, c'est vraiment maximum, c'est 24, euh, 24 cm. Et euh, la zone de chauffe, elle est vraiment très limitée, d'ailleurs elle n'est pas uniforme. C'est-à-dire, on s'est aperçu que ça bouillait un peu là, mais pas, très, pas beaucoup là. Ensuite, la, la chauffe, comment elle est faite euh, Quand il affiche 500 watts, en fait c'est un 500 watts moyen, parce que ça s'arrête pendant 5 secondes, ça reboue pendant 3 secondes, ça s'arrête 5 secondes, ça reboue pendant 3 secondes. Alors c'est un peu étrange, mais vous arriverez très bien à faire des pattes. Donc en pratique on l'a utilisé entre 500 watts et 1000 watts, 1000 watts ça permet de saisir les viandes très rapidement et vous redescendez très vite sinon vous les brûlez. Le minuteur est assez étrange, la première fois que vous l'utilisez vous cliquez sur le minuteur puis il y a un chiffre qui s'affiche, je ne sais plus ce que c'est. Et ça correspond à 30 minutes ce qui est beaucoup parce qu'en général on ne l'utilise pas autant. Le mijotage toujours avec le même problème, c'est-à-dire ça boue, ça boue pas, ça boue, ça boue pas, ça a été très compliqué, on l'a fait, mais c'était pas parfait. On en vient au bruit, est-ce qu'elle est bruyante Oui, elle est bruyante, mais c'est le fait qu'elle soit pas encastrée, donc les ventilateurs vous avez en direct, et elle est. moi je la trouve bruyante, après d'autres vous diront qu'elle n'est pas si bruyante que ça, elle fait autant de bruit qu'un four micro-ondes, c'est comme ça que je vois. Le nettoyage est plutôt facile, franchement, le seul problème c'est que quand vous allez nettoyer, souvent vous allez nettoyer, vous allez activer le, le verrou, Bon, alors le verrou, ça se désactive, Mais des fois, en activant le verrou, vous savez pas pourquoi il y a un coup de ventilateur qui se met. Ça, j'ai toujours pas. Euh, je sais pas. Alors, je crois, je suis pas sûr, mais quand elle est chaude, il y a un petit voyant qui est allumé, donc euh, il vaut mieux pas la mettre. En conclusion, avec les elle est pas mal. Franchement, il y a rien à dire. Euh, elle fait, elle est annoncée pour le, le prix qu'elle est annoncée. Elle fait le taf. Franchement, j'ai rien lui reprocher. Par contre, bon, les images, ça a chance, mais ça, ça marchera pas, hein. être sûr. Le nettoyage et tout ça, ça marche. Il faudra prendre, évidemment, des poils qui marchent avec l'induction. Nous, on a pu tout faire. C'est vraiment, si tu es étudiant et que tu cherches une, une plaque à 50 euros, moi, je trouve que c'est le prix honnête, ça serait 50 euros. 60, ça me paraît un peu cher pour cette plaque. Euh, est-ce qu'elle dure longtemps? Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit qu'il l'a utilisé pendant un an. Alors, on ne sait pas comment il l'a utilisé, mais il l'a utilisé un an. Donc on peut dire que tient. maintenant moi, pour moi, c'est une plaque de dépannage. j'étais très content de recevoir mes plaques. Alors nous avons pris des brands. Je vous ferai une vidéo sur ces plaques que je trouve nettement mieux. Euh, juste pour cette histoire de chauffe. Donc je vous dire, est-ce que tu achètes ou tu n'achètes pas Franchement, elle est, elle est bien. Maintenant, tu es averti. Elle fait du bruit. Tu ne pourras pas mettre des poils très, très grandes. Et euh, tu il faudra que tu t'habitues à l'utiliser. Voilà, tu as aimé cette vidéo ou pas aimé, bah, tu me lâches un like ou pas un like. Tu t'abonnes, c'est toujours sympa pour moi. Euh, et je te dis à bientôt. Salut